Lorsque l'on ajoute sur KDEN Live un effet, donc pour ajouter l'effet, on sélectionne une section et on rajoute un effet. Là en l'occurrence je vais ajouter un effet sur le, le volume. Donc là nous sommes à 100 et nous voyons qu'il y a une petite barre blanche qui est apparue sur le clip. Si je change le volume, la barre blanche est montée. Donc ça peut être pratique de, de scinder cette barre en plusieurs parties pour que le volume ne soit pas toujours égal. Et donc en double-cliquant sur la barre, cela permet d'ajouter des points d'inflexion qui nous permettent de vraiment avoir des moments différents au niveau du, du, du son au sein d'une même section. Alors là j'ai montré ça pour le, le son, mais de manière assez générale, très souvent il y a des petits visuels qui apparaissent sur euh, les, les clips euh, montés, donc qui se retrouvent sur le, les vidéos qui sont sur la table de montage, et avec la petite main qui apparaît, souvent on peut manipuler, voilà, là il y a une main, il y a un doigt, on peut manipuler, il faut le faire de manière assez intuitive, c'est souvent le double clic, souvent en maintenant le clic gauche euh, appuyé. Il bon, n'y a pas de règle générale mais c'est des petits outils qui sont assez pratiques à utiliser de manière intuitive.